Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, aujourd'hui on fait la review numéro 201, un produit de la SQDC, le Daily Special Sativa d'Aurora. Alright, euh, c'est vraiment la suite de la vidéo précédente, euh, j'avais appelé Aurora pour savoir la variété qui est à l'intérieur des Daily Special, on sait que le Daily Special Sativa et le Daily Special Indica, il n'y a pas de Daily Special hybride. Euh, Sativa, hein, ça nous donne un petit peu plus d'énergie, nous réveille un peu plus, euh, même ça nous rend un peu plus créatif, ça nous fait beaucoup réfléchir, tandis que le Indica, lui, ça nous écrase, ça nous endort, euh, peut-être ça nous relaxe un petit peu plus le Indica. Aujourd'hui, on fait Sativa, euh, produit mélangé. quand on regarde sur le site de la SQDC, il y a trois produits Sativa. Donc, est-ce qu'on a une chance sur trois de savoir ce qu'il y a à l'intérieur euh, Ici au Québec, on a le Blue Dream, le Chocolope et le O.G. Melon. Euh, le Blue Dream, euh, je l'aime beaucoup, surtout pour le prix. J'aime beaucoup le Blue Dream d'Aurora. Le Chocolope, euh, beaucoup terreux. Euh, J'aime pas le goût, mais vraiment un très bon buzz, le Chocolope. Il euh, y en a qui m'ont déjà demandé là, dernièrement la différence entre être gelé, c'est quoi être gelé, puis le buzz. ben Si je veux comparer ça avec l'alcool, euh, si je te dis hier j'étais chaud, mais que j'étais chaud sur le, le vin, le fort ou de la bière. Si t'es chaud, t'es chaud, mais le buzz avec le vin, le buzz avec l'alcool ou le buzz avec la bière, il est un petit peu différent. Donc quand on fume un joint, là, le, des fois le buzz il est plus dans la tête que dans le corps. Mais si t'es basé dans le corps ou si t'es basé dans la tête, un ou l'autre, t'es gelé. Donc, j'espère qu'on va décortiquer ça. Quand t'es gelé, c'est parce que t'as fumé. Et après ça, tu peux-tu me décrire euh, ton buzz? Peux-tu me décrire comment t'es gelé? C est, c est, moi, c'est le un peu que j'expliquais ça. Donc ici, là, le Sativa, j'ai vraiment un très bon pourcentage de THC. Euh, 20.3. Et puis, quand on regarde ici, là, je pense qu'on peut aller... Euh, je comprends pas comment ils m'ont pas mis ça ici, les autres. Je comprends pas comment que le Daily Special Aurora n'est pas dans les produits d'Aurora. Est-ce qu'ils ont mis ça dans Daily Special? Non. J'ai cliqué Aurora sur le site de SQDC, et puis j'ai pas le Daily Special dans la section. Daily Special, ils l'ont mis à part. Ils l'ont mis à part. Donc, 17,80$, 17, euh, le moins cher. Le moins cher d'ASQDC. Avant, il y avait les produits Re-Up de Zinabis à 16$, dollars et 50 sous, je crois. Euh, mais, c'est plus disponible les Re-Up. Donc, c'est vraiment là, le Daily Special qui ont devancé de 10 sous le produit La Batch. Hein, le fameux 3,5$ de La Batch. Hein, qui est à 17,90. Donc le Daily Special, vraiment, là, ils sont rentrés dans le marché, là, euh, du, du, pas du bas de gamme, euh, mais vraiment, là, euh, du bas prix. Vraiment, là, ils euh, sont rentrés dans le marché des bas prix avec leurs 17,80$. Est-ce qu'il va y avoir un Daily Special hybride, j'imagine éventuellement, euh, ce qui se retrouve là-dedans, est-ce que c'est leur surplus de production? Est-ce que c'est euh, des bas de plan? Si vous allez voir mon vidéo précédent, euh, supposément que non. Supposément que non, il paraît que c'est de la qualité. Donc, si j'ai bien compris, ce qu'à l'intérieur de ça, c'est un produit d'Aurora, Sativa, de la même qualité qu'on retrouve dans les produits Aurora réguliers. Donc, un Daily Special, c'est vraiment un produit spécial, en spécial, c'est un, un cadeau. C'est vraiment un cadeau parce que c'est vraiment la même chose. C'est pas le bas de plan. Euh, il paraît que c'est la qualité identique. Mais euh, le Go Service à la clientèle, il va aller voir un petit peu là, ses supérieurs pour avoir un peu plus de réponses précises euh, à toutes ces questions. On ouvre ça, on va en fumer un. Je pensais peut-être que ce serait Blue Dream, Chocolat ou OJ Melon, les trois variétés qu'on a à la SQDC. J'ai été voir rapidement sur le site d'Aurora. Euh, on m'a demandé de m'identifier pour mon âge. Et j'ai écrit que j'étais dans la province d'Ontario. Euh, je pensais avoir toute la liste des produits d'Aurora. Mais je n'avais pas... Euh, je pense que c'est le chocolat que je n'avais pas. Puis il m'avait mis un autre produit qui n'était pas à la SQDC. Et j'ai nommé le Ghost Train A's. On n'a pas le Ghost Train A's d'Aurora, euh, mais ils l'ont en Ontario. Donc, est-ce que dans chaque province, ils auraient euh, un produit d'Aurora que d'autres provinces n'auraient pas? Est-ce que là-dedans, on pourrait avoir du Ghost Train A's? Ou c'est seulement des produits qu'on retrouve à la SQDC? Est-ce que les Daily Special dans les autres provinces ont le produit de la même province? Je pense pas. Je pense pas. Donc, Personnellement, je pense que peut-être on pourrait avoir un produit qui ne serait pas à la SQDC, comme le Ghost Train Ace. J'ouvre ça avec vous. Le Blue Dream, je vais être capable de reconnaître. Le Chocolate, je vais être capable de reconnaître. Tous les deux à cause de l'arôme. Le OG Melon je le connais vraiment moins. On va ouvrir ça ensemble. J'ai été capable de me procurer le Sativa ou le Sinindica. Euh, donc soyez attentifs là, sur mon Instagram, Weed Indicoman sur Instagram. Allez voir ma story que je vous mets au courant là, de pour euh, quelles vidéos qui s'en viennent à venir. On est ensemble. Daily special C'est pas le Blue Dream, c'est pas le chocolat. Fait que... Peut-être c'est le OG Melon. Pourtant. Oh c'est de la miette! Oh! D'après moi, c'est du bas de plan là. Euh, le go service à ne voulait pas être méchant là. S'il voulait pas être méchant là. C'est du bas de plan, ben, c'est du bas de plan, c'est de la manière, c'est tout émietté. C'est résineux, euh, un peu trop sec, un peu trop sec. Ah, c'est rendu là, je ferai ça dans une autre vidéo, c'est rendu que j'aime un peu moins les Boveda. Euh, les Boveda, ils prennent le terpène, ils prennent le goût. Euh, J'avais récupéré des bovedas qui étaient euh, secs, j'ai pris le boveda, je l'ai trempé dans l'eau 24 heures, mon boveda est devenu euh, neuf. Euh, je réutilise mes bovedas comme ça, mais dans les variétés cannabis que j'aime pas. Euh, le cannabis que je connais le plus à la c'est le Pink Couch de San raphaël Par expérience, j'ai mis un boveda dedans. Euh, j'aurais été capable de le fumer sans qu'il soit trop sec, j'aurais été capable de passer mon 3,5 sans qu'il sèche. Mais j'ai mis un Boveda comme ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça change, ça change. Euh, ça donne un petit peu de goût de ton ancien... Euh... Si tu mets un Boveda dans un contenant avec un cannabis, il va donner ce goût-là à l'autre. Ça joue un peu, ça joue un peu. Boveda, c'est pas parfait. L'autre compagnie compétiteur, Boost peut-être meilleur pour les terpènes c'est peut-être pas un voleur de terpènes mais je pense qu'il est pas trop efficace pour l'humidité euh, pourtant ce qui devrait être son, son travail numéro 1 au boost. Donc euh, j'ai remarqué euh, qu'il y avait des compagnies qui mettaient des boveda dans le contenant pour aider l'humidité je pense que j'aime pas ça euh, je pense que j'aime pas ça Donc, mets pas de boveda dans mon cannabis s'il te plaît, je vais m'arranger avec ça euh, je vais mettre soit une pleure de patate, une pleure d'orange, euh, ou peut-être même un éponge avec une goutte d'eau. Je pense que c'est ça que je vais faire éventuellement. Euh, je vais peut-être m'acheter un humidor. Hein, comme les cigares, j'imagine qu'un humidor doit faire le même travail pour le cannabis euh, ou pour le cigare. Mais... C'est pas... Pour... Deux grosses cocottes que j'ai ici, c'est vraiment euh, de la cochonnerie. Quand je regarde avec la loupe, parce qu'il y a du trichombe, euh, c'est pas du Grail, c'est pas du euh, Broken Coast. Tu Il y a un petit peu. Il y, a, il y a du tricôme, du tricôme. Euh, un petit peu de feuilles sucrées, là, des sugar leaves. Je pense que c'est le OG Melon parce que c'est. À moins que ce soit un arôme que je connais pas, là, mais. Un peu de cardio-filaine... Euh, L'O.G. Melon, il goûtait pas le, le OG Pantoute, il n'y pas le goût de gazi. Je pense que c'est l'O.G. Melon. Je pense que c'est Melon. Euh, je vais gager ça là-dessus, l'O.G. Melon. Il y a quelqu'un sur Instagram qui m'avait dit qu'il pensait que c'était du O.G. Melon. Sûrement que cette personne-là avait raison. Euh, parce que ce pas du Blue Dream, c'est ce pas du chocolat. Donc, par élimination... J'imagine que c'est du O.G. melon. Alright, quand même 20% là, de THC, 20.3, possibilité entre 15 et 21. Donc, euh, si tu veux être buzzé, euh, cannabis pas cher, il va te faire buzzer. Aster, le buzz, est-ce que je vais aimer le buzz? Est-ce que je vais planer comme du perps, de grill? Pas sûr, pas sûr, mais on va essayer ça immédiatement. On va utiliser euh, du papier RAW. Et ici. Vous connaissez RAW, une compagnie quand même assez populaire. Là, euh, je pense bien à travers le monde. Là. Bon. Je pense qu'on va s'enrouler un gros. On va changer de papier. Skunk Brand. Merci pour les cadeaux, les boys, que vous m'avez donné. Merci pour le super plateau Raw. On va avoir ça aussi là à ouvrir bientôt, les boys. Donc, euh, si c'est du OG Melon, si t'aimes ça, l'OG Melon... À 17,80$ euh, spécial Daily Special. Mais je... je peux pas imaginer qu'il qu y ait deux grosses cocottes là-dedans, là, puis qu'ils vendent ça à 17,80$. Euh, le gars, euh, sûrement qu'il voulait être poli, puis... Même qualité. Euh, c'est du bas de plan, c'est du bas de plan. J'imagine J'imagine. Euh... Je sais pas si vous autres aimez ça, là OG Melon. Je trouve pas qu'il qu goûte vraiment le, le fruité melon d'eau. Peut-être une petite affaire, mais il y a le petit par-dessus. Peut-être, peut-être une affaire de fruité melon, là. Comment qu'ils disent ça, eux autres, du OG Melon On avait déjà fait la vidéo ensemble, là. OG Melon non disponible. Donc, ça doit être quand même assez populaire. Aussi, le OG Melon entre 16,5 et 19. Donc, si j'ai 20,5, j'ai plus de THC que le OG Melon original. Ça, je comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Mais, mais, mais je pense que c'est du Joji Même si le taux de THC, euh, on peut même pas l'avoir à, à 21%. C'est ça c'est qui, qui me dérange un peu. Là. All right. Avez-vous vu la nouvelle de Canopy? Hein? Pour ceux qui sont abonnés là, à mon Instagram, là. 500 emplois que Canopy a coupé, ils vont fermer deux usines, ils vont canceller un projet restructuration, les boys. Canopy, c'est voué à l'échec. Canopy va faire faillite un jour, c'est une prédiction que je fais. Il euh, n'y a personne d'autre qui dit ça. Euh, Canopy, c'est la plus grosse compagnie au Canada. On ne les aime pas, les arômes. Les produits étaient à 36$, ils ont baissé à 32$, tu vas-tu acheter du, du, du tweed à 32$? Impossible, impossible. Les cocottes sont vides, allez voir mes vidéos de tous les produits tweed, euh, même si t'aimes l'arôme, même si t'aimes l'arôme, tu peux pas payer du cannabis à 32$ d'une qualité comme ça. ça, tu peux pas faire ça, respecte-toi, ok? Daily Special. J'imagine OG Melon. 20.3%. C'est ça qui est intéressant. Là. Euh, le pourcentage de THC. Le n'est plus disponible parce que. Je sais pas, hein, Je sais pas pourquoi. Euh, S'il n'est pas disponible. Si c'est vraiment ça du OG Milan, pourquoi ils l'ont pas mis au, dans le contenant du OG Melon? puis de le vendre à 26,90 au lieu de 17,80, d'or une raison, peut-être qu'ils considèrent que la qualité est un peu inférieure, puis qu'ils ne veulent pas mettre ça dans... C'est ça, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Santé. J'attends le facteur, allez vous acheter un T-shirt, les liens sont en bas en bas de la de description, appuyez sur le plus, l'adresse aussi pour aller vous abonner à mon Patreon, 3$ par mois, euh, vous donne accès aux vidéos un petit peu d'avance sur les autres, et puis euh, Patreon à 5$, des vidéos exclusives et euh, possibilité de me rencontrer. Et puis j'essaye de modifier mon Patreon, les boys, pour essayer de vous en donner le plus possible. Je vais essayer de faire aussi plus de vidéos exclusives. <coughs> Eux autres, ils disent quoi ici On avait dit euh, Citronné terreux. Pas, pas du tout. Euh, Citronné terreux. Pour le OG Melon. Mais quand j'avais fait la vidéo de Joe G. Mellon, je pense que j'étais pas encore d'accord avec ça. Euh... Je ne pas là-dessus. Je ne pas là-dessus. Pourtant, j'aime le Blue Dream et le chocolat. Pourtant. Un sativa, là, c'est pas comme un indica, hein, c'est très important quand tu achètes un cannabis, c'est vraiment la première chose qu'il faut que tu saches. Je veux-tu un sativa je veux un indica? Avant l'arôme, avant le THC, est-ce que je veux est-ce que je veux être écrasé, m'endormir? Euh, ou bien je veux, je veux quand même être réveillé, puis euh, être un petit peu attentif, tu comprends un peu? Donc, je pense qu'en regardant Winman, je pense que tu as eu la réponse. Le Daily Special, il est quand même un petit peu inférieur comme qualité. Les cocottes, là, des petits morceaux, même un petit peu des feuilles. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. C'était résineux, ça colle un peu. Si tu veux presser ça, puis sortir de la Rosen, tout ça, j'imagine qu'il y, qu y en aurait un peu. Je ne suis pas un spécialiste de Rosen et de concentré, c'est vraiment trop fort pour moi. Euh, mais quand ça colle sur les doigts, là, ça doit être un indicateur qu'il y un petit peu plus de résine euh, qu'un cannabis euh, qui en a pas, comme du M39. Donc, euh, est-ce que je te le recommande? Euh, C'est un produit à 17,80$. Tu ne peux pas t'attendre à, à avoir du Broken Coast. Euh, tu ne peux pas être vraiment déçu. Euh, tu viens d'acheter le cannabis le moins cher de la place. Là le moins cher de la SQDC. Tu me suis-tu euh, Tu peux pas être vraiment déçu. Okay? À 20.3%, 7 Siva. Euh, je me répète, tu peux pas être déçu. Si tu veux vraiment aimer ta variété, assure-toi d'acheter pas un produit mélangé. Euh, si tu veux vraiment du Blue Dream. Euh, Prends pas une chance sur trois de, de l'acheter puis d'être déçu. Tout euh, ce suite de payer le, le, le surplus d'argent. Puis d'avoir la variété que t'aimes. Mais on sait qu'il y a plusieurs personnes qui regardent Moi c'est le prix et le THC. Donc, il euh, y en a qui s'en calissent. Et puis que ça va vraiment faire la job. Parce que le buzz, il s'en calisse. Il va juste être gelé. Et puis, euh, that's it. That's it. Donc, regardez vraiment les vidéos de Winman. Donnez un pouce pour que je puisse là, continuer là, à être motivé, à appeler Aurora, à appeler les, à appeler les services à la clientèle. Euh, on va voir le indica. On va voir ça à ouvrir. Je dois aussi vous parler rapidement du prix d'action euh, d'Aurora. L'enfer, un un an au mois de mars l'année dernière, le 15 mars, l'action est à 12,83$, 12 dollars 83$, 12 83 sous, là, pour avoir un petit morceau de la compagnie Aurora 12$ et 83$, sous, là. 12$ 83$. Sous. Hey, fais 5 fois, tu le répètes, t'en souviens-tu de chiffre 12,83$, excellent, excellent, 12,83$. Félicitations, tu me suis bien content. Euh, 1,77 aujourd'hui. 1,77$. Avec un 2$, tu peux être propriétaire, tu peux être boss d'Aurora, bro. Tu me suis-tu? Non, non, non. Tu peux pas commencer à prendre des décisions. Puis dire, euh, le Blue Dream, on le vend à 20$. Non, non. Tu peux pas faire ça, là. Tu ta gueule, tu restes en arrière. Puis. Tu regardes la parade, okay? tu regardes le show, tu regardes le spectacle. Mais quand même, est-ce que c'est euh, le moment d'acheter Aurora à 1,77$? Est-ce que dans un an, est-ce que dans deux ans, êtes-vous capable d'être patient comme ça? Euh, je ne pense pas qu'à 1,77$, je pense pas que dans deux mois, l'action va être à 4$. Euh, tout le monde se débarrasse de leur action de cannabis. C'est un peu l'enfer, il euh, y a beaucoup de personnes, là je change de compagnie, beaucoup de personnes qui me parlaient de Zenabis, hein. on sait que l'action de Zenabis, euh, Zenabis c'est les produits Namasté, les produits Re-Up, hein. on s'appelle Re-Up, les produits à 15, 16, 17$ pour des 3.5 grammes, qui étaient les produits les moins chers à la SQDC, maintenant c'est le Daily Special, 10 sous moins cher que la batch 3.5$. Donc là, j'ai perdu mon fil d'idée. 10 sous, Namasté. Les gens pensaient peut-être que c'était l'occasion d'acheter des actions de Zenabis à 10 sous parce que euh, ça l'a déjà été à 2 Zenabis. Donc quand même, là, 20 fois, euh, tu mets 1000 et tu peux te retrouver avec 20 000. Euh, tu mets 100 tu peux te retrouver avec 2000 mais là, aujourd'hui, l'action Zenabis euh, est rendue à 9 sous. À 9 sous. Donc, euh, là, tu dis 9 sous, je vais en acheter. Je vais en acheter à 9 sous. Mais si tu n'achètes à 9 sous, ben, les gens, présentement, ils ne veulent même pas me acheter à 9 sous. Les gens, ils sont prêts à me acheter à 8,5 sous. Puis les gens qui ont des actions... Là, ils regardent ça. Je ne veux pas te les vendre à 8.5. Fait que les gens, ils ne veulent pas les vendre à 8.5. Mais ils sont prêts à les vendre à 9 sous. Euh, fait que là, là, c'est. Les acheteurs sont l'autre bord de la clôture à 8.5. Puis là, ils regardent les vendeurs à 9 sous. Mais vend-tu à 8.5, non, je les vends à 9. Je les achète pas. Oh, ma gang, c'est 8.5. Non, 9! Il y en a une autre, une coupe en arrière. Ok, ok, moi je vais en acheter à 9 sous. Il en achète à 9 sous, tu comprends? Faites attention, vous autres, les boys. Euh, faites vos devoirs pour les actions. Euh, vous savez que Winman, c'est entertainment. Et puis c'est vraiment, là, euh, on parle pour, pour s'amuser. Donc, Aurora, Daily Special, 17,80, 20,3% THC. L'action est à 1,77%. Et on passe à Ciao